Bah, moi, c'est toujours un plaisir, c'est vrai, de les amener euh, bah, sur des grosses compétitions et de les former. Merci. voilà Moi, j'ai fait quand même 15 ans d'équipe de France, donc, euh, donc voilà, ça me rappelle des bons souvenirs. Euh. Ça juste pour Elsa. Elle est très douée Elsa Ponceau, elle a toujours été douée. Allez Elsa, elle a le physique, elle, elle a de Mais bon, on a passé euh, un peu polyvalent oui, parce que là, on euh, s'est déjà vraiment débrouillé pour le premier en finale. De toute façon, c'est aussi des voix qui peuvent correspondre à des bloqueurs, hein, je l'avais dit, tu vis d'aller très vite. Ouais. Et bien, on peut l'applaudir, belle hein. Presta, Del Ponzo. Allez, Margot! Pour eux, c'est vraiment important de voir. Bah, Surtout qu'ils participent à, à des gros événements comme ça, et dans des belles salles, dans, sur des beaux murs. Et... En fait, dans leur parcours, justement, dans leurs entraînements, l'objectif, c'est faire au minimum une finale et bien sûr d'essayer de, de, de, un podium sur ces championnats de France. Mais c'est vraiment l'aboutissement de, de leur saison sportive. Allez, Julia, allez, s'il vous plaît, Rock Évasion, là. Ça, c'est le, le prestige du père Policar, Julia Chanouardi. Allez! Elle est grande, hein, la, la différence aussi avec, euh, avec Salomé. Et puis elle, elle a une risque qui est incroyable, hein, elle a une puissance physique. Allez, Tchou allez Allez, Zulia Oh là là, le clan s'alourdit, il doit être tendu. Et Julia aller. elle a sorti toutes les voix depuis le début des France. Elle est incroyable cette Julia Chanourny, allez Ça se joue pour le titre national Oh, Elle en veut, elle lâche rien Applaudissements pour Julia Chanourny Pour moi, c'est essentiel dans un sport comme l'escalade. À partir du moment où on est tendu, on a déjà perdu. Donc le jeu est essentiel. Je crois qu'il fait 15-16 mètres de haut, euh, pas très raide, donc très technique. Donc euh, on sollicite vraiment les filières du grimpeur. Les grimpeurs, il faut qu'ils sachent tout faire, dans le raid, dans le parade. Là, c'est un style particulier, bien à doigt. Ça nous convient bien à nous les brillants Elle est tient, c'est incroyable. On sent, on sent qu'elle ne fait rien. Elle va le faire, allez Alors Salomé, je vais te mettre la pression tout de suite. Ex avec Chanourdi, ça va être au chrono. Facile. Allez, Guilla, allez! Allez, allez Guilla, on l'a sur rien! Rock évasion, go! Allez, techniquement, c'est un garçon uh, qui peut être sacré champion de France, hein, Guillaume Piper. Et vice-champion d'Europe en titre. Hein. Allez, dernière, à Gemozag. Allez, Guillaume! Allez, c'est bien ça. Allez Guilla, tu lâches rien, tout avec les nerfs, là, allez Allez, oh, oh, c'est Il tient, il tient, Guillain Allez, Roquier Vasio, allez oh, C'est un Golgoth. Il y va avec le cœur, il a beaucoup de cœur Eh bien on peut l'applaudir, on peut l'applaudir Allez, Alba, oui, allez! C'est beau ce qu'il fait, allez! Allez! Attention! Allez. Oui, c'est la résine! Allez, il est bien parti, hein, Tom, là, si vous le poussez, ça peut le faire! Oh. Allez. allez! Tom, allez! Allez! Allez, Tom! Allez, Thomas Allez, allez Tito, allez Allez, on va lui demander, allez Allez Oh C'est le dernier oh. Le fait qu'elle ait lieu ici, c'est surtout parce qu'ici, c'est le plus grand mur de France, puisqu'il fait 16 mètres de haut. Alors, je ne parle pas du mur qu'on a installé à Boiron, bien évidemment, mais en intérieur et en salle, c'est le plus grand de France. C'est une salle internationale. Donc là, il y avait vraiment un intérêt à faire des championnats de France ici puisque d'une part, on a la sélection équipe de France senior qui se passe dans 15 jours ici pour le championnat d'Europe de Chamonix et d'autre part, la détection jeune avec les sélections qui vont avec et on n'oublie pas, 2014, le championnat du monde à Nouméa. Ça montre bien le, en fait, le développement de l'escalade s'est sorti complètement du milieu montagne, qui n'existe plus, qui n'est plus lié à la montagne. Et là, on est un sport en pleine expansion, avec beaucoup de jeunes. La majorité des licenciés de la fédération ont moins de 14 ans. Donc c'est vraiment un sport qui se développe, c'est facile à faire, c'est pas très onéreux. Un mur d'escalade n'est pas très onéreux euh, au regard d'autres équipements sportifs. Donc c'est toujours très intéressant pour, un, pour une municipalité, une collectivité territoriale d'avoir un mur d'escalade. Allez, Guillaume, il est dans le rip. Waouh ben, On peut l'applaudir, hein. Guillaume Collin. Donc c'est à vous de jouer. Hein. Vous ne le lâchez pas, Nathan Clair. Allez Allez, s'accroche là. Allez, Nathan, allez allez C'est bien repris là. Allez, Nathan. Allez, Nathan. Allez, Nathan ah, allez, allez, Larzul, allez. il est tout seul. un hein. Bout de brousse, c'est le club allez. de Crocodile Dendy. Allez Allez, Nico Putain, il est, il est... Ouais. Lui, il est vraiment technique. Hein. Il a... allez, là. allez, Nico, allez. ne fais pas embarquer. Allez Allez, Nico, allez Oh là là là là Il n'a pas trouvé vraiment la bonne préhension, peut-être, sur ce volume. Et ils sont piégeux, hein, ces, ces volumes aussi. Hein. Il y a des parties granulées, d'autres non. Allez. Allez, c'est bien ça, Nico ouais. Allez, super Super Allez, Nico allez, allez, allez. Attention, attention à ce move ah. Eh ben, on peut l'applaudir, Nicolas Pelorson ah, C'est lui qui prend la tête largement Il a une bonne tronche, il est toujours content Bien joué Alors, L'escalade de vitesse est quand même assez récente pour nous. On a l'équipe de France depuis deux ans seulement de France senior, c'est pas dans nos gènes au départ, pour nous c'est d'abord la difficulté, mais là on voit bien qu'il y a un fort développement au niveau international et qu'il est de notre devoir d'avoir des, des équipes de France qui soient fortes. On a d'ailleurs la Record Woman senior qui est française, par contre chez les jeunes c'est quand même quelque chose qui est en devenir et qui va montrer je pense aujourd'hui de bons, un bon avenir pour ça. C'est Anouk qui est champion de France, incroyable, 8.45 Pas d'erreur d'un côté ou de l'autre, c'est Moreau, 6'90 6 secondes ,90. 90, explosion du record de Guillaume Moreau, applaudissements, je crois que son record il était à 7. Alors sur ce week-end, c'était bon, 350 compétiteurs, 1000 personnes. Bon voilà, on a fait le plein à la salle, c'est très bien. Euh, bah, maintenant, il faut continuer, on a les seniors qui arrivent. Dans tous les cas de figure, les deux championnats sont des championnats de niveau international. Donc c'est quand même assez fort pour ça. Et ensuite, bah, voilà, on va continuer dans la saison internationale derrière. S'il vous plaît, toutes les 3e, 2e et 1 places place de ces championnats de France, nos jeunes tous ceux qui vont nous ramener des médailles en Coupe d'Europe